Salut à tout le monde Les gens vont vouloir prendre le contrôle de votre vie. Ce matin, j'ai parlé des envoûtements. Une autre façon encore dont on peut on t'atteindre, peut on peut te lancer un mauvais sort. Bonjour la reine Olga, je vais commencer toi ce matin. J'espère que tu vas bien. On peut te lancer un mauvais sort dans le sens où tu as une de tes potes ou bien quelqu'un... Quelqu'un qui t'a monté ma page, quelqu'un qui t'a introduit à ce que je fais là, tu te dis que la personne maîtrise. Ok. La personne a dit une chose, deux choses, c'était vrai. Du coup, tu te dis, comme elle a dit deux choses, c'était vrai, ça veut dire que tout ce qu'elle va me dire, ou il va me dire, je vais prendre maintenant ça comme ma parole d'évangile. Tout ce que quelqu'un dit de négatif dans ta vie, ça ne t'arrange pas, hein. tu dégages sa parole, tu dis non. Écoutez bien, il peut venir te dire Oh, wow, tu sais, euh, là où tu vas aller ouvrir le magasin, là, ça va pas marcher. Et que toi, dans la nuit, tes ancêtres t'ont dit que pas là-bas faire ton magasin. Ah, tu sais quoi Écoute ce que tes ancêtres t'ont dit, et c'est ce qui vous handicap souvent. Tu as une amie qui te dit quelque chose, chaque jour tu le... Oh, je fais comment par rapport à mon gars, elle te conseille. Je fais comment par rapport à ça, elle te conseille. Elle te conseille. Au milieu de la nuit, elle te dit, prends le jujube, fais comme ça, lance le sel, fais. Tu commences à regarder mes vidéos, tu commences à avoir confiance en toi. Tu crois toi-même aussi que la, les, les ancêtres peuvent te dire de faire quelque chose, tu fais ça marche. Et souvent, tu vas même lui dire que j'ai fait ça, ça marche, elle est jalouse. Mais gars, non, non, tu voyais, je paniquais un peu. L'enfant ne se sentait pas bien. Euh, j'ai eu l'idée, j'ai pris le sel, j'ai mis dans l'eau, je l'ai lavé avec. Après, j'ai pris le sucre j'ai mis dans sa bouche. Dans son cœur, il dit que, Mais tu ne m'as pas appelé, pourquoi tu m'appelles souvent, non Pourquoi tu ne m'as pas appelé Écoutez, oh, vous allez détecter vos Decepticons. Parce que le décepticon, ça peut être quelqu'un qui est avec toi tous les jours. Tu as même ton gars, hein eh? Il est jaloux de toi secrètement, tu ne sais pas. Ou bien, tu as ta gueule, elle est jalouse de toi. J'ai un de mes fils qui me contacte l'autre jour, il me dit qu'il a découvert que ça, ça, engaille, ça ils sont pas de décepticons. Que tout ce qu'il dit qu'il veut faire, elle a toujours une objection. Oh bébé, on fait ça. Non, mais non. bébé, on fait ça. Euh, bébé, on fait ça. Euh, euh, tu sais, il euh, y a toujours un problème. À un moment, il a dit lui-même que tu sais quoi? L'affaire, c'est là, je suis pas mal sur ça. Ton décepticon, parfois, il te donne 7 choses qui sont bien, trois choses qui ne sont pas bien. Toi, tu dois savoir discerner. Ne prenez pas seulement tout, vous buvez. Je suis en train de regarder une série actuellement, la Queen of the South. Ils vendent de la drogue. Donc, quand ils partent pour prendre de la drogue, non. <rire> si vous apportez 20 paquets de drogue, ils vont contrôler les 20. Donc, checkez tous les paquets de choses qu'on vous donne. Checkez toutes les paroles là qui vous disent. Ne buvez pas tout. Que non, c'est elle qui a dit. Comme elle a dit, je ne check même pas. Eh ouais. Oh. elle est te dire... Tu sais, comme c'est moi qui t'ai d'abord passé l'autre. C'est moi qui t'ai d'abord dit l'autre. Tu dois maintenant me croire. Non. Putain, il va tester le truc, c'est la On Ça va, tu vas l'enlever. Merci. J'avais oublié que j'ai le support dans la voiture. Vraiment, moi-même, c'est là. Je n'utilise pas mes gadgets eh. Voilà Donc La personne te dit 15 choses Te conseille chaque jour Tu acceptes Dans la nuit Les ancêtres te disent que Demain tu vas faire ça La personne se lève le matin et te dit Ce que j'ai vu tu peux tu veux partir faire là Il ne faut pas faire ça moi, j'ai vu que ça ne va pas marcher. Gars, tu sais quoi? Écoute ce que ton cœur et tes ancêtres sont en train de te dire. C'est pour ça aussi que vous devez beaucoup lire la Bible. Ne blaguez pas avec la parole. La parole dit que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, j'aime Dieu. Je suis Dieu et Dieu. Moi, je l'aime. Tu peux venir me prouver qu'il n'aime pas Dieu. Vous connaissez les, les routes de Douala, là, non on est, les, le, on est en train d'arriver déjà au bureau. Et ceux qui sont venus dans mon bureau, vous connaissez. Tu dois pouvoir prendre ta part de choses. Tu dis que on monte, on descend. Les Decepticons ont changé leur façon d'écrire les messages maintenant. Ils auraient dû dire bonjour les filles, je suis Decepticon. Quelqu'un va venir te dire, tu sais moi je ne sens pas ce que tu vas aller faire là. Il y en a même que, ils vous ont mis le contact de ma page, ils t'ont montré ma page. Quand toi tu voulais venir chez moi, ils ont dit que on ne pas pas chez elle. Si ton intuition te dit de faire, fais. Tu as détecté ta part de décepte tu connais là-bas. Et ils vous calculent. Donc ne blaguez pas avec vos choses. Ne blaguez pas. Et ces gens-là sont souvent à côté de vous. Donc, ce sont les vos gens proches, hein, ta copine de tous les jours là. Parce que beaucoup de ces personnes, ce qui les conduit vraiment c'est la jalousie Malheureusement Malheureusement La tante à qui tu avais confiance là tu es même su que le gars avec qui tu vas être là tu dis avant que ma terre j'ai jeûné j'ai prié ça fait deux mois que je jeûne et que je me lave avec le sel et que je fais mes déclarations avec le don. je demande un homme comment tu veux me dire que tu ne le sens pas que là je vais faire mon magasin là je ne dois pas faire mon magasin là-bas Prophétiser sur ta vie. Vous ne vous connaissez pas. On vient dire que ça ne va pas marcher. Dès qu'ils sortent là. N'invitez même pas n'importe qui chez vous. Je vous ai déjà dit ça. Dès que la personne sort. tu dis, everything I put my hand go work. Que ça va marcher. Que je bénis. Chaque matin tu te lèves. Tu prends le don. Tu marches. Tu vas sur au sol. Tu vas sur le sel. Je bénis l'endroit-ci. Ago béni Le Seigneur me garde. Je suis gardé. Je suis gardé. Et je suis béni jusqu'à. Laissez-moi comme ça. Mmh. Le goût de ça. Bonjour. Vous voyez. Voilà mes enfants. Ils sont en train me déranger. Je fais le direct. Attendez. Je suis arrivé, ici ne pas sorti. Ils sont venus me trouver dans la voiture. D'accord, d'accord. Revenez. Mes enfants, là. Les... Ouais, Seigneur. Écoutez. Ah, yes, yeah, Seigneur. Tu parles. On te dit que ton enfant, si on n'est même pas celui qui va avancer. On n'est même pas... Ma chérie, dès qu'il saute là. Tu chasses d'abord leur mauvaise odeur. tu brûles un peu l'encens dans la maison là, tu chasses leurs énergies avec lesquelles ils sont venus là. N'importe qui ne doit pas venir un week chez toi. Ta maison, même qu'on là où tu vis, ne doit pas connaître. Mm -hmm. Non. Tu fais comme ça, la personne ne connaît comme On ne doit plus connaître ton fonctionnement à partir de maintenant. Mais je vois elle là une nouvelle voiture. Je vois que et pour tes nouveaux habits, les derniers temps, c'est... Je... On ne doit pas connaître ton fonctionnement. Je vous ai dit que quand il vient chez vous, il va te fouiller même dans vos chambres. Pas dans ta salle de bain, regardez la... ta brosse à dents, regardez ce que tu commences. Ah, qu'elle est. Oui. Tu protèges tes choses. Et ne partage pas tes projets avec n'importe qui. Est-ce que tu es obligé d'inviter les gens à ton mariage? Non, moi je déjà, moi-même je connais que je déjà, je donne. Mon gars m'a Mon gars dit ce matin, donc il sait que je donne. Vous avez compris, non? Il a en train de Écoutez, vous n'avez pas besoin de l'accord de quelqu'un. Ils vont seulement vous. Ah, elle s'est mariée. Hein? Là, avant qu'il ne sache que tu as une voiture, que tu as deux voitures. Même vos cotisations-là, ce n'est plus n'importe qui qui doit connaître là où tu cotises ton agent. Je sais qu'elle n'a pas fait la cotisation, 300 000 au moins. Je connais, je connais l'autre cotise. Ils vont vouloir venir t'influencer. Quelqu'un dit que tes choses vont tomber, tu dis « Everything I put my hand, go work ». My name would open doors. Amen. Et testez bien vos gens là. Vous allez voir que quand vous leur, vous leur annoncez une bonne nouvelle. Vous allez voir comment leur cœur fait comme ça là. Que c'est quoi? Tu vois la personne fait... Oui. Ça ne leur plaît pas quand tu avances. Puisqu'on te voit, ta peau brille. Hey. Vous dites bonjour, à mon roi. Mon roi vous salue. On te dit bonjour, mon roi. Dis bonjour. Non. <rire> il <'a> pas Il ne veut pas parler. <rire> ouais, Seigneur. Non, on vous guette trop. Les gens, l'homme les gens, est mauvais. Pour rien. Donc, il y a les gens qui... Comme Longa Longa avait dit que celui qui me tue ne reste pas mourir. Quelqu'un te fait du mal. Il y a un autre qui a chanté que... Il fait chaud. Doit, là, attendez que tu peux faire comme ça. Que Quelqu'un te tue. Après, il vient lui au deuil. Donc, il te tue. Il vient à ton deuil. Il s'assoit. Il mange. Il mange. Il dit, ouais, ouais, ouais. Jocelyne, franchement. Que la tête, de nos ancêtres te tu légère. Dieu moi. Les... Dieu comme à moi. <rire> moi. Les gens ont fini avec ça. Que Quelqu'un te donne une mauvaise parole. Sur le champ, là, pendant qu'il dit, ne laisse pas l'air passer. Non, tu sais, le genre de gars là, les gens du coin là ne sont pas bien, hein. les yaoundéens ne sont pas, coupe ça là, là, là, que là, là, que ma part de gars là, il est bien. Et tu connais déjà, tu notes déjà la personne là, note déjà le genre, ne passe plus à côté de la vie, tes choses, ne lui dis plus tes choses, ne lui dis plus tes choses. Oui, la personne va t'appeler, il n'y a rien de nouveau, tu veux tu, tu, tu, tu fais quoi, c'est quoi de neuf Mohamed, tu vas voir mon gars Vous n'êtes pas digne de poser les yeux sur lui Vous avez compris Vous n'êtes pas digne Il vous connais. J'ai les Decepticon ici sur Facebook, hein. vous savez ça Il est Decepticon ils, ont mon, donc ils sont dans tous mes directs Malheureusement, il m'apporte une vue Même quand il ne peut pas mettre le like Il m'a des vues Donc quelqu'un parle mal dans ta vie, adresse ça immédiatement. Tu dis j'annule, que ce que tu dis là, ça va pas marcher. Que j'annule ce que tu dis là. Ah, tu me manques de respect, hein? je suis ta tante, hein? je connais, Oh hop hop tantine, tu as trop parlé dans ma vie. Que j'annule ça. Elle va se taire, elle va partir. Apprenons à adresser vos décepticons. Je vous connais. Vous avez, je sais que j'ai les clients qui connaissent là. Vous avez venu dans mon inbox m'insulter jusqu'à... Vous êtes sur mon Facebook, me regardez. Vous n'avez même pas honte. Yay. Yeah. Parce que l'homme est changeant, hein. L'homme est mauvais, oh. Même vous là. <rire> Et c'est quand un jour vous êtes avec moi, demain, c'est vous qui allez partir, oh, la femme là. Mmh. Ne faites confiance à personne. Personne. Faites attention, faites attention, faites attention. Quelqu'un dit un truc sur ta vie. « Oh, j'ai rêvé que tu étais en train de mourir. » Oui, c'était ton rêve, non, Tata, ne te dérange pas. Je vais vivre jusqu'à 106 ans. Je vais, je vais vivre 106 ans, Tata. Tu as compris, Tata. Tu dis « Papa, Tata, hum, tu me manques de respect. » Je te dis mon rêve, peut-être que tu partais chez tes marabouts chaque jour. Mais dans ton subconscient en train de, de te révéler toi-même, Blague pas. Fermez vos chambres. Ne laisse même plus ta chambre ouverte pour quelqu'un. Quand tu. Je vous ai dit le matin que mettez la caméra dans votre chambre. Prends le téléphone, tu m'envoies de vidéo, tu le laisses dans la chambre. Tu dis un peu que j'arrive. Tu vas voir les choses qui vient faire dans ta chambre. C'est là que tu vas connaître le cœur des gens sur toi. On arrive, on voit que ton chantier avance. Maman, ah bon? Écoute, prends le sel, tu verses sur ton chantier. Igo Waka. Ça va marcher. Tu vas finir ta construction là d'ici juin. Ah Tu sais, quand tu vas construire dans le coin, c'est comme ça, tu n'as pas trouvé les clients. Eh? Je vais trouver les clients. Dis-leur, je vais trouver les clients. Je vais remplir mon endroit. Je vais mettre les gens dans mon endroit. Je que tu as pris la boutique dans le marché, c'est comme ça là. Ah, ah L'écran ne passe même pas Moi là, je vais, ça va passer Je vais vaincre Faites attention aux gens qui viennent s'asseoir dans votre boutique toute la journée là Elles te visites quoi Elles visite quoi sur toi Quand on a, Je vous dis même pas de vos benguistes qui viennent alors Comme tu en dit, as entendu, tu n'as pas la chouette Ton benguiste vient Oh tata, tu sais, voilà mon gars qui est en Italie là Eh hey, tata Hey, tata, mon gars qui est en Italie, là, le voici, non Il rentre quand, ma fille Non, il rentre jeudi. Parfois, ta tata là-bas le dit. Il y a des choses que vos gars ne vous, dites, ne vous disent pas. Et il faut faire, Quand il va venir que ta tante, c'est là. Hmm, hmm, ça veut dire qu'en sa présence, elle a manifesté les choses. Il se marier comme... Est-ce que c'est même une tanière Tu es une tanière, c'est la vraie vraie Pourquoi tu as choisi Moi, j'ai mes filles, c'est là. Moi, j'ai mes filles. Que ta copine, là... Hmm. Un moment, il sorti, mais avec 5 gars, il y a même des rumeurs qu'elle a le sida. On n'est même pas sûr. Tu dis que ta tante, elle t'aime. C'est pour ça que depuis qu'il est rentré, il ne t'appelle même plus. Lave-toi avec ton sel. Fais ton travail spirituel. Je vais te montrer ce matin comment nettoyer ta maison. Comment te nettoyer toi-même. Il va recommencer à t'écrire. Il va te débloquer. Parce qu'on est parti travailler sur toi. Il y en a même qui. Vous avez un marié, mais il est en France. Il faut qu'il fasse tes papiers pour que tu viennes avec les enfants. Oh! La famille pas le bloquer. Chaque jour, il y a des problèmes. Oh, C'est ma belle-mère, non C'est ma belle-tante, ma, ma, ma belle non Mamie, ce n'est pas tout le monde. Dès qu'il envoie la jante, tata, voilà ce qu'il a envoyé, voilà pour toi. Hein Hein Mm -mm. Mm -mm. Certains hommes sont manipulés par leur famille. Parce que vous êtes entré dans la famille, là vous étiez seulement bête bête. Tout vous étiez interdit à tout le monde. Écoutez, j'ai connu une femme, je ne veux même pas dire qui c'est. Quand la femme là s'est mariée, elle a annoncé oh, ah. À notre famille, parce que l'homme avec elle s'est mariée était dans notre famille. Elle a dit que tout ce que vous faites là avec votre frère, ça c'est dehors, hors de ma maison. Chez moi, c'est moi qui commande. Et quand il vous fait quelque chose, il va d'abord faire moi avant de faire pour vous. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 28, 28 ans que la femme est au contrôle, elle est au commande. On a déjà tout fait. Même la mère de l'homme est venue. Oh, oh, oh. Elle ne blague pas. quittera son père et sa mère. Quittera. Il n'a pas dit qu'il va construire pour la mère, il va faire d'abord pour la mère, avant de faire pour sa femme derrière. Non. Oh On honore les parents, tous les gens là, oui, oui. Mais, connaissez d'où vient votre malheur. Certains d'entre vous, ce sont vos belles mères. Certains sont vos belles tantes, vos beaux pères Vous avez un projet. Vous commencez à économiser l'argent. Oh, il faut construire ma maison au village d'abord. Maman, attends, on fait d'abord, on se marie même d'abord, non. Et tu sais que tout repose sur le monsieur. Ils savent que tout repose sur ton mari. Parce que l'homme ne va penser qu'à lui. L'être humain ne pensera qu'à lui. Oui, maman, on a des enfants qui... On va, on va payer les des enfants, on doit au moins s'occuper de nos... Ils ne veulent pas savoir. Tant que vous donnez, ils vont prendre. Tant que vous donnez, ils vont prendre. Le jour où tu refuses de donner, tu deviens leur ennemi. On va oublier que tu avais un jeu donné. Hum. Soyez sage. Soyez sage. C'est le mboutoukou qui avait accepté qu'on l'appelle qu Mboutoukou. Tu en as une famille, on là, tu as 25 ans. Tu es rusé jusqu'à mince. On veut te manipuler, on n'arrive pas. Que tu es rusé. Ce n'est pas. Ce n'est pas. Le, tu n'as pas tant 45 ans pour être rusé, ma chérie. Mm -hmm. Oui. Ta belle mère, elle a 45 ans, tu as 28 ans, non Oui. Elle te tente, tu lui dis comme ma mère. Tu es ma mère, non Mais tu es ma mère. Tu es donc, mais là, c'est dehors. C'est toi qui ne peux pas en tuer ton mari, non C'est toi, non C'est toi qui couches avec ton mari, non Vous avez vu avec lui, non Comment quelqu'un qui te dehors venir vient commander ton mari Je vous avez dit que si on t'a ruiné n'importe comment, tu vas encore que revenir en haut. Ils ne peuvent que temporairement prendre ton argent. Chaque matin, quand tu te réveilles, il y a encore qui vient. Et c'est ce que tu dois d'abord te dire. Parce que tant que tu continues à te dire que oh, je suis ruiné, je suis ruiné, c'est comme ça que tu vas tout descendre. Je vous ai dit que le truc que je fais avec, je vous ai demandé de monter, de faire avec la de là, c'est la chimamelu. Je vous ai dit. Prends la cendre là, tu fais, tu mets le sel, cendre, tu mets, tu parles, tu le sens transer sur ça. Tu vas voir. Faites les bains de vos marées, vous mettez. Ce matin, vous avez parlé des urines. Les premières urines du, du matin, tu fais ça, tu pries dessus, tu te laves avec. Tu dilues, quoi hein, que tu peux mettre, tu sens le pipi toute la journée. Tu prends peut-être euh, un cas d'un verre, tu verses dans un seau de 5 litres prie dessus et tu te laves avec. devant la purification, l'ouverture de te porto pour la journée, même pour ton mari. Voilà. Soyons sages et faites votre travail spirituel. Faites votre travail spirituel. Si vous allez voir quand vous, vous habituez à faire le don, le lavage, parler, tu vas tellement te bénir chaque jour que ça va annuler tous les malédictions qu'on a mis sur toi là. Tous les malédictions qu'on a mis sur toi là, ça va enlever. Donc, pour la cendre, tu prends deux cuillères à soupe de cendre. Tu as le gel d'oeuf, non Tu prends le petit gel d'offre. Tu prends, tu poses le grand gel d'oeuf là, quatre cuillères de cendre. Euh, à souper, hein? une cuillère à soupe de sel. Tu mets. Tu mets ça dans le gel, tu tournes. Tu mets le gel dans quelque chose, tu tournes dans le un sens, en lisant le somme 35 dessus. Donc, ça enlève les malédictions. malédictions générationnelles Les trucs de fondation là, ça déteste ça. Donc il faut que vous achetez mon programme Qu'elle va mettre ça en ligne, vous achetez Mon programme pour se désenvoûter totalement Achetez ça, ça vient avec les kits que je vends aussi Voilà Donc ce programme-là, je vais mettre ça Parce que je suis en train d'upgrader les kits Oui, tu, tu fais le gel douche Tu fais le gel douche de ton enfant, tu pries dessus, non C'est ton enfant Même s'il si prend ça, il se lave avec tu fais ça en cachette. Tu mets le sel dedans. Tu mets. Mince. Tu. Même maintenant le moulinex, Tu tournes encore bien. Après, tu, tu. Ouais. Prenez même les gels qui sont bien parfumés là. Vous mettez les choses dedans. Mm -hmm. Après, vous priez. Tu pries dessus. 135, 191. Lui-même, il ne va, va pas comprendre ce qui va lui arriver. Oui. Il va devenir assidu. Priez de ta mère. Vous ne devez pas les mères qui dorment. Ne dormez pas sur vos enfants. Voilà. Dans le programme, pour ceux qui sont au Cameroun, quand vous venez, il faut demander la clé USB avec les enseignements que je fais je, je si Mais vous avez fait sur la clé. Parce qu'il y a trop de vidéos en ligne. Donc, du coup, c'est difficile pour vous de trouver les vidéos spécifiques qui vont permettre de vous de faire certains travaux sur vous. Voilà. Dans le cas de déblocage. Euh... <rire> Zafira. <rire> Il n'arrive pas à te manipuler. <rire> vous allez devenir sage. Dans les quêtes de déblocage, je vais, les, je vais augmenter le prix et je vais augmenter bien sûr ce qui est qu y a dedans. Je vais changer, je vais encore ajouter d'autres enseignements dessus. Parce qu'il faut qu'on passe à une autre dimension de déblocage. Oui. une autre dimension. Le pouvoir augmente tous les jours. L'argent augmente tous les jours. L'attirance, il y a le kit attirance plus, plus. Donc quand vous vous demandez qui quitte-attirance plus, plus, je crois qu'il va mettre ça à 50 000 avec les encens, avec les poudres pour se laver, avec les trucs pour parler, commandement, le miel pour lécher, pour le commandement. Écoutez, tu vas pas le kit là comme ça là. Hein? Ton dragon milliardaire qui ne te donne même pas 100 000 là. Il doit financer ton business là que tu veux faire. Alors, regarde qu'est-ce que tu peux faire avec n'importe quel jet de douche. Oui. Et si vous êtes en bengue, vous voulez venir faire du travail, vous pouvez venir pour trois jours, vous faites votre travail de purification, vous finissez tout, vous rentrez. Vous logez ici là chez moi, après vous rentrez. Oui. Tu viens, on est déjà à l'aéroport J'ai une là qui est demain On est déjà à l'aéroport Tu viens, tu lui dis à la personne que tu es là Tu viens faire ton travail C'est parce que vous êtes bête hein. Vous n'êtes pas sage J'ai une amie, elle me dit qu'elle avait une, une amie euh, nigérienne là. Chaque année, elle a fait la voyage même pour 10 jours Ah la reine Fatima, ok J'ai mon autre numéro, le 693 J'espère que tu es là-bas Elle dit que la, la, la, la nigérienne là, Elle voyage même pour 10 jours, elle disparaît après, elle réapparaît. Quand elle est passée à Dubaï, elle fait le shopping même de 10 000 dollars. Oui. Après, elle lui dit que... Comme je suis parti, je suis parti fait ma purification de l'année. Les dragons, elle tombe que sur les ministres à la bas aux États-Unis. Comment elle revient là. Il yes, y a ça dans votre aura. Mais comment on parle, vous maîtrisez. N'est-ce pas Ok. Je vais lire ton message maintenant à la reine Fatima. Bonne journée à vous. Ok. Bye-bye.